Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment interpoler des objets. Donc pour cela, il y a deux façons d'interpoler. La première se situe dans les effets de chemin. Effets de chemin, on clique sur le petit plus et on a interpolé les sous-chemins. Et la deuxième façon d'interpoler, on la trouve dans Extension, Gérer à partir du chemin, Interpoler. On va réaliser... Euh, des petits exercices, donc le premier c'est celui-là, avec un cercle vers un carré, nous verrons comment euh, bien avoir une belle transition, et puis nous verrons comment réaliser euh, ce type euh, d'interpolation en gardant, en ayant une transition de couleur, avec l'extension ici interpolée. Et puis dans une autre partie, nous verrons comment réaliser ces différents objets-là. Donc, un objet spirale, un objet étoile, avec une transition, vous voyez là, ici ça va de la transparence jusqu'à jusqu la couleur, et puis pareil avec un, un texte. Donc, on va dans Fichier nouveau. Je vais sélectionner ici créer des cercles et des ellipses et des arcs. Donc, je clique dessus. Je clique, je glisse, en appuyant sur, sur CTRL pour avoir un cercle parfait. Hop, on met ça là. Euh, on va supprimer le fond. Alors Pour supprimer le fond, on clique ici sur la petite croix. Euh, moi j'aime bien avoir un petit contour de couleur. On va mettre une... Alors pour mettre un contour, on appuie sur Shift et par exemple sur la couleur rouge. Euh, une épaisseur, on va mettre à 1 par exemple. Donc clic droit ici sur le 2. Et on va choisir 1. Et euh, il faut bien l'avoir ici une opacité à 100%. Donc on se met sur la petite zone texte. clic droit, 100%. Maintenant, je vais sélectionner l'outil « Créer des rectangles et des carrés ». Je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur « Ctrl » pour avoir un carré, un joli carré. On va sélectionner maintenant la flèche, ici, noire, qui est la flèche « Sélectionner et transformer des objets ». Je clique dessus. Je vais faire donc un rectangle de sélection. Je clique, je glisse. Et je combine ces deux objets. « Chemin combiné » ou le raccourci « c'est Ctrl K ».« Raccourci à retenir ». Je vais maintenant dans Chemin, Effet de chemin. Je clique sur le petit plus. Alors si vous n'avez pas le petit plus, c'est que vous n'avez pas les deux objets qui sont combinés. Nous, ils sont combinés, donc on a le droit à la petite, le petit, le petit plus là. Je clique dessus. Et je fais Interpoler les sous-chemins. Donc là, on voit que l'interpolation a été faite. Euh, avec un incrément de 5, ça veut dire qu'il y a 5 objets qui sont euh, créés. Donc le cercle, on en a bien 5, jusqu'au carré. On peut augmenter... On se met au dessus de la zone texte ici et on joue avec la molette de la souris de façon à augmenter ou à diminuer le nombre d'incréments on peut modifier en cliquant ici sur ce petit picto euh, la place de l'objet de départ et la place de l'objet d'arrivée et là on a une petite euh, ligne droite verte qui nous indique que l'on peut pardon modifier donc je clique dessus et je glisse et ainsi on tord notre ligne droite pour avoir une ligne courbe on a ici les deux petites poignées qu'on peut modifier. Voilà. Alors si vous n'avez pas les poignées, c'est que vous n'avez pas l'option ici qui est activée. Donc pensez bien à l'activer. On peut rajouter des nœuds sur notre ligne droite. Donc je double-clique ici sur la ligne. Ou alors je peux faire CTRL-ALT et cliquer sur la ligne. Et on peut déplacer ces nœuds pour avoir voilà, une ligne un petit peu plus sinueuse. Alors je vais revenir avec un incrément de 5 par exemple. Parce que là, on voit, je vais supprimer les nœuds. Alors pour supprimer les nœuds, hop, aussi. Euh, donc je me mets sur le nœud, je fais CTRL-Alt et je clique sur le nœud et automatiquement ça le détruit, ça, ça, ça, ça l'enlève. Je peux sélectionner le nœud et appuyer sur Supre de mon clavier. Et je peux également sélectionner le nœud et venir le supprimer en cliquant là-dessus. Donc plusieurs possibilités. Et pour supprimer les, ici les poignées, j'appuie sur CTRL et sur le petit rond rouge. Tac. Voilà. Là, on voit que l'interpolation tourne un petit peu et je trouve que c'est pas très joli. Donc, on peut modifier euh, comment dirais-je, la façon de tourner de, de mon objet en sélectionnant ici les quatre nœuds du cercle. Donc là, on a les petites flèches de redimensionnement. Si je clique sur un des nœuds, j'ai les petites flèches de rotation et je vais tourner l'objet. Donc, je clique sur la petite flèche de rotation là, et je tourne mon objet en appuyant sur CTRL pour avoir un incrément de 15 en 15 lorsque je fais ma rotation. Voilà. Et là, je trouve que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus joli. Alors Pour voir l'incrément ou la, le nombre de degrés de rotation, c'est en bas ici, à cet endroit-là. Hein. Lorsque je clique sur la flèche, regardez bien, en bas, en bas à gauche, on a euh, voilà, des informations sur la rotation et quand j'appuie sur CTRL, c'est de 15 en 15 voilà donc là c'est mieux, hop, je vais augmenter le nombre d'incréments et on peut comme ça également venir après coup diminuer ou augmenter on peut même rajouter des nœuds, enfin bon, plein de choses euh, <rire> on va maintenant réaliser une petite ligne droite avec l'outil courbe de bézier donc je sélectionne ici l'outil courbe de bézier je clique pour faire mon premier nœud j'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale et je clique pour mettre mon nœud terminal j'appuie sur entrée pour valider donc là euh, j'ai pas de fond j'ai un contour noir je fais un clic droit pour mettre par exemple à 1 euh, je vais faire une courbe avec l'outil courbe de bézier donc je clique je glisse pour faire apparaître la poignée et là je clique je glisse voilà je mets allez, un troisième nœud je clique je glisse j'appuie sur contrôle euh, j'appuie sur entrée pardon et là j'ai ma petite courbe on va changer l'épaisseur euh, du contour, Clic droit, on va mettre à 1. On va, avec la flèche noire, sélectionner ces deux objets. On n'oublie pas de les combiner, chemin combiné. On clique sur le petit plus, Interpoler les sous-chemins, add. On va pouvoir euh, augmenter le nombre d'incréments. Et on va pouvoir cliquer ici pour jouer un petit peu vous voyez ça fait un truc un petit peu bizarre alors c'est lié au fait que là euh, j'ai trois euh, nœuds et là j'en ai que deux je vais en rajouter un et je pense que ce sera peut-être un peu mieux euh, je vais faire apparaître ici les poignées alors pour faire apparaître les poignées on appuie sur shift et sur le nœud hop ça me permet de faire apparaître la poignée en haut et la poignée du bas voilà. et c'est quand même un truc un peu mieux si je sélectionne tout ça voilà bon allez on va maintenant passer à l'extension donc on va faire un cercle de couleur, donc rouge mais avec un fond vert cette fois ci on va maintenant faire un carré je clique je glisse j'appuie sur contrôle alors pas vert mais orange par exemple. Et puis avec un contour bleu, donc j'appuie sur Shift et sur le bleu, on va augmenter l'épaisseur, on va mettre à, par exemple à 6. Voilà. Alors on va, on va voir si ça fonctionne euh, en sélectionnant les deux objets, en allant dans extension Gérer à partir du chemin, Interpoler. Alors en principe ça ne devrait pas fonctionner si je clique sur Aperçu parce que les deux objets, il faut les convertir en, en chemin. Donc avec l'outil Éditer les nœuds, on va cliquer là-dessus pour convertir les objets sélectionnés en chemin. Donc le raccourci, c'est Shift-Ctrl-C. Donc Shift-Ctrl-C. Hop, à ce moment-là, on voit bien que c'est des chemins, il y a les nœuds qui apparaissent. Donc on va dans Extension, Gérer à partir du chemin, Interpoler. Donc exposant 0, euh, Nombre d'étapes, j'en ai mis 30. Méthode d'interpolation 1. On va dupliquer les extrémités, vous voyez, le style. Alors interpoler le style, ça permet de, justement d'avoir une interpolation de la couleur. Et on va faire aperçu en direct, et là, ça devrait fonctionner. Alors comme tout à l'heure, on voit que l'interpolation, elle n'est pas, pas hyper jolie. Donc on va faire... on va fermer. On va cliquer ici sur le nœud, et on va faire une rotation de 135. Je crois que c'était ça qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. Et extension, gérer à partir du chemin, interpoler. Et là, ça devrait être beaucoup mieux. Moi, la fin. Non, je vais refaire une petite rotation. La 45 encore. Alors, on peut utiliser extension précédente. Ça n'a pas marché. Donc, hop, je recommence. Extension, gérer à partir du chemin, interpoler, aperçu voilà là c'est parfait on a bien une transition donc du fond et du contour et on fait appli alors là j'ai l'interpolation et il m'a gardé les deux objets euh, d'origine qu'on peut supprimer on va maintenant réaliser ça sur une un petit peu comme ici là sur une, une ligne droite et une courbe donc avec l'outil créer des cours de Bézier. hop, je clique premier point, contrôle, j'appuie sur entrée, j'ai un autre point, je mets une épaisseur à 2, j'ai dit à 2, avec une couleur par exemple jaune, je duplique mon objet, pour dupliquer on peut euh, cliquer là-dessus ou faire contrôle D ou édition dupliquer. voilà, là on va mettre un contour rouge avec une épaisseur de 10 par exemple je vais sélectionner ces deux objets avec la flèche noire et je peux utiliser l'extension précédente et en principe ça fonctionne voilà impeccable je vais tordre ici cette ligne droite Hop. donc extension précédente c'est alt k et ça permet d'aller beaucoup plus vite voilà donc pour cette première partie. Dans la deuxième partie, nous allons faire euh, les effets ici. Donc une étoile, un texte et puis euh, la petite spirale. A tout de suite pour la suite.